Bonjour Monique Joseph, je fais cette TCI pour Marie Novak. J'ai besoin de votre aide, merci. Marie Novak voudrait avoir des nouvelles de son grand-père, son grand-père qui se nomme Jean-Paul. Jean-Paul Roussel, qui est parti le 25 septembre 2012. Merci Monique. Merci Monsieur. Bonjour Monsieur, est-ce que vous êtes là s'il vous plaît sans attention à Sans attention à Sans attention à La police de notre opposition, plus sur le La police de notre opposition, plus sur le Allez bien, monsieur, s'il vous plaît? Utilisez les cartes de feu. Vous aller bien, monsieur, s'il vous plaît? Utilisez les cartes de feu. Vous aller bien, monsieur, s'il vous plaît? Utilisez les cartes de crédit. Vous allez bien, monsieur, s'il vous plaît? plaît. plaît. plaît. plaît. Auriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul, un message pour votre petite fille Marie? Merci. Auriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul, un message pour votre petite fille Marie? Auriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul, un message pour votre petite fille Marie? Merci. Merci. Merci. Merci.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 Je vous remercie, Monsieur Jean-Paul, si vous m'avez répondu. Vous pouvez remonter, maudit, s'il vous plaît. Vous pouvez le raccompagner. Je vous remercie bien. Merci, Monsieur Jean-Paul Revoir. Oui, oui, oui. Oui. Je vous remercie, Monsieur Jean-Paul, si vous m'avez répondu. Vous pouvez remonter, maudit, s'il vous plaît. Vous pouvez le raccompagner. Je vous remercie bien. Merci, Monsieur Jean-Paul Revoir. Oui, oui.